Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous serez tenté, vous serez tenté. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous traversez une période de tourment. Euh, écoutez, vous n'allez pas prospérer dans la voie que vous pensez. Les ancêtres sont en train d'essayer de vous prendre de quelque part, de vous amener quelque part. Et... Pour l'instant, vous ducez, c'est beaucoup. J'ai des gens qui me contactent, me disent, voilà, j'ai pris le kit, j'ai fait. Il ne vaut aucun changement. Parfois, les ancêtres vous ont dit de faire quelque chose. Ok, je prends un exemple. Je me fais de l'argent peut-être dans ma boutique. Et la boutique prend beaucoup de mon énergie. Parce que ça demande ma présence physique. Maintenant, les ancêtres savent que c'est en me mettant à mon compte, en faisant peut-être du consulting. Ou encore, en voyageant, j'achète la marchandise, je viens, je vends en gros. C'est ça qui va me permettre d'arriver à mon, un autre niveau financier. Tu restes dans la nuit, vers 4h, 5h, tu as cette idée-là, que tu sais quoi de, Vends la boutique à quelqu'un. Le fonds de commerce, là, tu prends ça, tu pars. Tu dis non, non. Moi, je, je, je, je, je fais la boutique depuis. Je fais la boutique depuis. Tu prends le kit fondation. Tu prends le kit commerce. Tu vas rester sur place. Maintenant, par la foi. C'est pour ça que je vous fais les enseignements aussi. Parce que je veux que vous compreniez que mes enseignements, c'est 70%. Les produits-là, c'est 10%. Et votre foi. Parce que l'enseignement va te pousser à penser autrement. À accepter les idées que tu as rejetées. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu te décides, tu dis que okay, je vais vendre maintenant. Tu pars, tu vends la boutique. Tu vends la boutique. Quand tu vends, les gens de ton quartier disent que yeah, tu es bête. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu dis que tu de J'espère que vous entendez ce que je dis. Parce que je suis dans un endroit où il y a plein de personnes. Et j'ai préféré parler. Je me suis dit, si je ne partage pas cette idée avec vous maintenant, je peux oublier. Tu vas l'argent que tu te fais maintenant pour passer à une autre dimension. Tu dois si tu écoutes ce que l'esprit te montre. Dans trois mois, tu seras en train de faire donc tu seras dans un domaine, un domaine totalement différent. Vous devez savoir laisser l'esprit vous diriger. C'est comme des vagues, c'est comme des vagues. Peut-être depuis depuis six ans. Tu te vois toujours en train de parler aux gens, en train de faire des formations, en train de donner des séminaires aux gens. Tu commences les produits. Chaque matin, quand tu te lèves, tu sens une envie intense de vendre ta boutique ou de quitter ton boulot et de lancer. Lancer ta chaîne YouTube, lancer tes, tes, tes séminaires dans les villes, des ateliers. tu restes là où tu es, et que tu n'obéis pas, parce que les produits que vous recevez sont censés ouvrir, enlever les peurs que vous avez sur vous, c'est censé enlever euh, les blocages, les blocages familiaux que vous avez, et vos blocages en fait sont là pour vous retenir, c'est comme, comme une barrière en fait. On te met la barrière à 50 cm, tu traverses. Après, on met la barrière à 90 cm, tu traverses. Pour traverser la barrière de 2 mètres, tu as besoin de plus de force. J'avais à Ouattara. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Votre problème, ce n'est pas l'argent. Bonjour le Roi Feuille. C'est que vous n'agissez pas. Tu restes comme ça. L'esprit te dit Vends les arachides. Je lui dis Ah, moi, il vend les arachides, pourquoi ah. Après, l'esprit te dit Vends les t-shirts. Ah, moi, il vend les t-shirts, pourquoi ah. Après, l'esprit te dit Fais des appartements meublés. Ah, je fais des appartements meublés, pourquoi Supposons peut-être que tu prenais l'idée des arachides, tu commences. Tu fais les arachides. Trois semaines plus tard, tu penses que tu écoutes mes vidéos et tu t'es dit, les arachides aussi, ça me donne peu d'argent. Je vais compléter le fonds de commerce que j'ai. Je lance plutôt euh, les vêtements. Les trois semaines où tu as fait les arachides, là, tu as déjà développé une force spirituelle. Commence les vêtements, tu fais. Tu comprends le client, tu apprends comment parler au client, tu apprends comment maîtriser la situation, comment acheter la marchandise. Après six mois, tu sens encore que. Est-ce que tu te dis, laisse maintenant les habits là. Pas maintenant plutôt louer. Tu peux te retrouver, peut-être, quelqu'un a quitté demain. Il est venu au Cameroun. Quand il arrive au Cameroun, tu te dis, bon, voilà, ben euh, je tente de faire un direct. Et quand il arrive au Cameroun, peut-être, euh, il te dit, trouve-moi un appartement meublé. Tu trouves l'appartement, tu le mets dedans. En une journée, tu te fais 30 000 francs de bénéfices. Tu te dis, mais attends un peu. J'ai trouvé l'appartement à ce gars, ça m'a donné l'argent directement. Et depuis un mois, Dieu ne faisait que me dire de partir faire dans les appartements. C'est comme ça que en, tu laisses tes habits que tu faisais là. Tu te retrouves dans les appartements. Après, quand tu commences les appartements, Dieu te dis, fais tes papiers maintenant pour partir en Grèce ou bien à Paris. Est-ce que tu connais déjà la voix qui te parle Tu as, tu, tu as appris à reconnaître la voix qui te parle. Et tu sais que quand la voix m'avait dit de vendre des arachides, j'ai vendu des arachides en un mois, j'ai fait le bénéfice de 100 000. Après la voix m'a dit de partir vendre les habits. En un mois, j'ai fait 5 millions de bénéfices. Alors que ce n'étais pas sans vie être. Quand la voix va te dire, porte 50 millions, tu vas déposer l'endroit pour faire ça. Tu ne vas pas hésiter parce que... Et l'argent, c'est de l'énergie. L'argent, ce n'est rien. L'argent, ce n'est pas pour mettre dans le compte économisé. C'est la foi qui compte. Vous êtes tous... On est tous sur la terre pour faire grandir notre foi. La foi, c'est une puissance. Tu restes comme ça, là. Tu sais que si j'ai dit que je vais faire telle chose, si je dit que je vais faire telle chose, je vais faire. Tu te lèves, tu patates. Il y en a parmi vous quand vous m'écrivez, vous me dites qu'il n'y a aucun pays où je ne peux pas partir. Que mon mari et moi, on s'est fiancés. En deux mois, on a fait notre mariage à la valeur de 25 millions. Alors que il y a cela, deux mois, on n'avait pas les 25 millions. Parce que vous, vous connaissez la puissance de la foi. C'est la foi qui appelle l'argent. L'argent n'appelle pas l'argent. La foi appelle l'argent. Et votre problème, c'est que vous êtes trop bloqué. Tu crois que c'était 500 000 que tu as dans le compte là, que ça va, faire quoi hum? C'est 5 000 euros que tu as économisé en deux ans. En tout cas, ça, tu vas faire quoi? Et, tu, tu es paresseuse. Vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur et quelqu'un qui bouge, vous manquez dans un pays. Aucun pays, dans aucun pays de ce monde. Même au Kazakhstan. Parce qu'il y a les choses de base dont les gens ont besoin. C'est juste ce que tu n'as pas appris. Tu es en Grèce, est-ce que tu as appris le grec? Première chose, vous n'apprenez pas la langue du pays où vous êtes. Ça vous bloque. Deuxième chose, vous ne vous, vous, vous ne vous mélangez pas aux gens, vous ne sortez pas, vous ne parlez pas avec les gens. J'ai un ami la première fois qu'il arrivait en Angleterre, il venait me voir. Il était Il parlait français, il ne parlait même pas anglais. Il quittait de la Belgique. Il m'a dit que donne-moi ton adresse, je vais te trouver chez toi. Il arrive, il dit que tu as fait comment Il me dit que ma chérie, que j'ai ma bouche, j'ai mes mains. Qu'est-ce qui peut me dépasser Parce que vous êtes paresseux. Et quand vous arrivez, vous écoutez ce que les Camerounais vous disent dans vos pays. Non, ici, euh, ils sont racistes. Tu restes à la maison, tu dis que les blancs sont racistes. Je crois que les gens qui sont là-bas, qui sont mariés avec les blancs, font comment Les noirs qui sont les entreprises là-bas qui commandent les blancs, ils font comment Ils ne respirent pas le même air que toi et moi. avec vos bêtises là. Quittez sur ma page. Si tu fais le travail spirituel, Gladys, ne t'inquiète pas, tu dis que ce n'est pas facile je vais te bloquer de ma page tu as compris, non, je vais te bloquer vous devez obéir dans les petites choses les petites choses d'abord, petit comme ça on te dit peut-être que lève-toi aujourd'hui va acheter telle chose Pas dans le final, là tu donnes 25 000 de francs suis-toi, tu as 30 000 regarde Dieu tu, tu me dis quoi comme ça là vous avez les idées les idées sont dans votre tête ça fait six mois que je voulais faire ça ça fait six mois que je voulais... les idées sont faites pour être testées, approuvées et tu continues C'est Tu as ça Je vous parle la vidéo là. Tu as ça. Tu as ça. La fille de vous encore raconté les choses ça c'est quoi Et C'est combien c'est d'accord. Et ça fait quoi? Celui-ci. Et vous quoi? Ça fait quoi? Ça, c'est On demande de Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Vous me, Vous me... Vous croyez que Dieu va venir vous parler dans les grandes choses Genre, tu vas arriver comme ça, Dieu va te dire, José, voilà 50 millions que je voulais te donner. Il va te dire, on va d'abord prendre 5000 là-bas. Comme ça, après il va dire Fais 10 000, après il va dire Fais 100 000, après il va dire faire 5 millions, après 20 millions, parce qu'il va avoir l'obéissance et la fidélité, l'action rapide. Vous n'avez pas un problème d'argent, vous avez un problème d'action. Donc je répète si tu es bloqué, tu te sens que tu es bloqué. Il y a des choses qui t'ont dit de faire et que tu n'as pas fait. Ou bien tu veux que tes choses avancent seulement dans ta voix toi. Tu peux devenir milliardaire. J'avais par exemple mis les, les cours de trading là, non Je vous ai parlé des trading bitcoin. Le téléphone portable par exemple Facebook. Tout le monde a le compte sur Facebook maintenant. non Il y a maintenant les gens qui vendent le terrain en ligne. Tu achètes un terrain virtuel que tu ne vois, tu ne connais même pas où c'est. Ce n'est nulle part. Et tu vends encore. Et la porte d'entrée dans ces choses-là, c'est par les monnaies virtuelles. Il y a les choses qui sont inévitables. Il y a les opportunités. Le monde de demain appartient à ceux qui vont saisir les opportunités, avec l'esprit ouvert. Si tu as encore le genre qu'on va venir te convaincre, te parler de midi à 14h pour te convaincre, tu es encore là. Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Gladys, Gladys, tu as un esprit trop petit, je vais t'enlever de ma page. Tu as compris, non. Tu demandes à quelqu'un de t'aider, pourquoi Parce que tu as demandé aux gens de vous aider. Vous n'avez besoin de rien de personne. On n'a pas besoin d'argent pour fabriquer l'argent. L'argent vient à travers l'idée. L'idée. Les meilleurs contrats. Le middleman. Tu prends ici, tu peux donner là-bas. Ou tu es au milieu d'une transaction, tu as ton agent au milieu. Attendez, tu veux que quelqu'un va m'aider, quelqu'un va m'aider. Oubliez votre attitude de mendiant, Oubliez ça. Quand on parle de crypto, les gens ils ne comprennent pas. Non, ne comprenez pas. Vous allez lire leur demain. Le monde en train d'avancer, que vous voulez ou pas, ça avance. Je crois que les gens n'aiment même pas ça. Vous n'aimez pas quand on est clair avec vous. On est, vous n'aimez pas. Laissez-moi les discours de détermination, ceci. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? C'est que ton esprit te dit depuis le fait là. Fais ça aujourd'hui. Quittez sur les paroles. Vous aimez tous les discours. Que 5 étapes pour être riche. 15 étapes pour être riche. Agis. Just do it. C'est tout. C'est pendant que tu bouges qu'on va te guider. On ne peut pas bouger, on ne peut pas guider une voiture qui n'est pas en mouvement. Tu vas tourner les roues comme ça, ça va rester sur place. Par contre, si la, bouge, la, la voiture est en train de bouger, tu tournes le volant, la voiture bouge, ça tourne comme ça. Tu tournes le volant, ça tourne. On est toujours au même endroit, vous attendez, chaque jour on te trouve au même endroit, dans la même boutique, avec le même salaire. Non, quittez un pas avec ça. Ça fait deux ans que tu es sur le même salaire, au même endroit. Massa, toi-même aussi. Et tu es sur ma page, tu m'écoutes. Jesus, pardon. Il ne faut pas me suivre. Je vous dis que si vos choses sont bloquées, ils sont en train de vous montrer une autre voie dans laquelle vous devez partir. J'ai une fille là qui me suit. Elle me contacte, elle vend les mèches. Elle a eu la chance, je l'ai consultée finalement parce que les consultations, je n'ai plus le temps pour les consultations. J'ai bien dormi, jamais je la consulte, je ne fais que je lui dire que ma chérie, tu es censée être dans le coaching. Tu fais quoi dans les ventes de mèche L'image qu'elle a d'elle est tellement erronée qu'elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas en train de coacher quelqu'un. On lui donne 1000 euros. Je lui dis que ma chérie, tu vends une greffe à 150 euros. Le prix d'achat d'abord de la greffe même, c'est 60-70 euros. Ça reste à la maison deux mois, quatre mois. Tu tournes à perte. Même celui qui achète ta marchandise va se dire que ah, tu vas te forcer pour qu'un client achète un, un client achète. Non. Elle a côté, ce que j'ai dit, trois jours plus tard, elle m'envoie le message. Elle dit, voilà mon premier client de coaching. Il dit que c'est bien comme toi-même. Quand tu opères dans ton don, parce que vous êtes aussi pétue, les ancêtres te montrent que pas fait plutôt aussi. Je dis non, moi je vais faire mon lavage, je vais parler, je vais faire mes déclarations, je vais rester dans ça. Tu vas caler là-bas. Tu vas caler là-bas jusqu'à ce que tu te dises que je ferme tout. Apprenez à quitter dans l'ancien, vous entrez dans le nouveau. Vous êtes là-bas en Europe, vous voulez venir en Afrique depuis non Qu'est-ce qui vous bloque Tu sais, je vais être dessus, je vais, euh, je vais... Il y a ce qu'on appelle brûler les ponts, burn the bridges. Quand tu te décides que voilà ce que je fais, tu coupes tous les pommes. Parce que tu vas rester comme ça, tu vas décider que... je t'as en commun, mais... Ah, quand je pense au hamburger que je mangeais à Washington. Oh, quand je pense aux frites de pommes que le McDo me donnait. Oh. là ça me dépasse déjà. Les gens sont marinettes ici, là. Oh, je... Il faut que je rentre, tu, peux... tu veux repartir encore là-bas. Alors que si tu es ici, tu dis que le tout pour le tout, ça va marcher. Entrez dans vos mariages, dans vos business, dans vos... Tu entres avec une décision unique le jour où c'est chaud, tu dis que Yugo Waka Yugo Waka et tu écoutes ce que l'Esprit te dit parce que l'Esprit va utiliser vos dons pour vous rendre riche pensez à faire des formations il y en a parmi vous, vous vous préparez bien il y en a parmi vous et votre don c'est que vous pouvez apprendre n'importe quoi rapidement et enseigner à n'importe qui au lieu d'apprendre quelque chose qu'on va te payer 5000 de l'heure Apprends quelque chose qui va faire qu'en une heure, tu peux avoir 100 personnes qui vont te payer 50 000 chacun. Augmente ta valeur. C'est ça qu'on appelle le développement de toi-même personnel. Développement personnel. Augmente ta valeur. Achète les livres, où tu lis. Tu dors la nuit, tu dors quoi Tu vas te coucher à 21h, 22, 22h. 22 Ceux qui écoutent, écoutent. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ceux qui parlent comme ça, là, certains d'entre vous, vous écoutez, certains vous n'écoutez pas. Tout ce que je sais, c'est que les résultats se verront bientôt. Ça se voit même déjà. Et euh, il y a aussi d'autres parmi vous. Au départ, vous aviez des résultats. Après, vous avez en train de traverser une période où c'est comme si ça ne marche plus. Vous devez. Quand moi, ça m'arrive. Je vois que je fais un jour, deux jours. N'attendez pas deux mois. N'attendez pas deux mois. Quand tu vois qu'une journée, deux journées, ton moral est un peu bas. Parce que l'argent suit le moral. Ça, ça suit le moral haut. Tu te lèves le matin, tu te dis, Yeah, something good is going to happen. Yeah, I can feel it. Je sais que ça va aller. Si tu te refais un, deux, trois jours, ça ne va pas. Force-toi. Tu dois avoir des, des, des, des livres de motivation, des vidéos de motivation. S'il faut que tu passes toute la nuit à écouter des vidéos pour te motiver, pour remettre ta vision en place, fais-le. Tu remets ta vision en place, tu alignes en encore tes idées en place. Tu te bloques même quelque part trois jours. Parce que ce qui diminue souvent ton énergie, ce sont les gens autour de toi. Oh, le voisin a mis la musique, c'est fort. Oh, le voisin a mis sa poubelle à côté de chez moi. Oh, le voisin a garé sa voiture à ma place. Et faux problème. Va louer, va louer une vidéo pour toi seul. discute le taxi, oh, il m'a pas remboursé, il a les petits trucs petits, comme ça là. Et c'est ça qui vous vide de votre énergie. L énergie, c'est argent. L'énergie, c'est l'argent. Ce sont des choses comme ça qui vous vident. Ne dormez pas. Ne laissez pas. Et votre problème, c'est que vous voyez petit. Souvent, il rencontre certains d'entre vous. Ici en ligne, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Quand te rencontres comme même l'argent du taxi te dépassent. Je vais cotiser l'argent pour faire la consultation. Et quand on te voit, tu, tu, tu respires l'argent. Mais ton, ton mental, tu es un mental de pauvre. Que oui est l'argent là. Que les gens ne me donnent pas. Arrêtez avec ça. Mentalité de pauvre là. On pas passer quelque part, on t'oublie. Parce qu'on sait qu'il y a une femme là, quelqu'un vient ici donne toujours l'argent. Même les vigiles doivent te connaître. Quand ils vient dans notre banque là. En sortant, elle donne toujours l'argent. L'argent rend heureux. Il y a plus de bénédictions à donner même qu'à recevoir. Et quand tu donnes, ça va revenir. Obligé. Il y a aussi des gens de business que vous devez arrêter. Les business qui vous ont des petits petits agents là. Tu dois appeler 50 personnes pour cotiser, avoir, avoir 50 000. Tchao. Arrête. Décide toi-même que je ne, fais, je ne gagne plus le genre d'agence. J'étais en Angleterre, non. Je vous ai que j'ai fait les croquettes, j'ai fait les caramels, j'ai fait ceci. Un jour je me suis levée, j'ai dit que c'est bon. Je ne coiffe plus, je ne vends plus les croquettes, je ne vends plus les caramels. J'ai dit à tous les personnes avec qui je faisais que j'arrête. Que j'arrête. Quand j'ai arrêté. J'ai passé peut-être même trois semaines et j'avais pas l'argent qui est entré. Mais pendant le temps-là, c'était mon mindset, mon, mon mental. Le mindset sur le mental. J'ai travaillé mon mental. J'ai lancé mon truc de coaching. Il y a les petits petits agents là qui s'avouent, ça te vide de ton énergie. Tu travailles pour une heure de temps, tu as 10 mille francs. Fâche-toi. Ah, Fâche-toi. Coupes ça, tu te mets maintenant, tu bosses toi-même. En 2016, j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un. J'étais allé, je, je faisais une réceptionniste chez Land Rover. Après euh, Land Rover Jaguar en Angleterre. Un matin, j'ai vu comment les riches vivent. Quand un riche vient, il dit Je cherche quelle voiture je donner à ma femme. J'hésite. Je prends la FPS ou bien je prends le, le truc. J'ai dit, dit que Mince, la vie, c'est là. Quelqu'un vient, il hésite dans la voiture 72 000 pounds et la voiture 60 000 pounds pour donner à sa femme. Moi, je suis ici là, je, je, je fais quoi comme ça là j'ai coupé, j'ai dit que j'ai coupé, j'ai dit que c'est bon, j'ai arrêté, j'ai arrêté tout, tout, tout, tout. Je me levais le matin, je dans un grand restaurant, je prends la nourriture, je mange. C'est là qu'il commence à rentrer. Écoutez, si tu ne fais pas comme ça, les gens de ta famille sont pauvres, non. Tu vas gagner dans la pauvreté, non. Tu vas caler dans la pauvreté, ma chérie. Il faut le courage, parce que beaucoup de gens qui ont l'argent, ils sont toujours, on les insulte beaucoup, on les, ils sont controversés. Ils sont trop ces gens et Il fait trop comme ça. Et regarde, comme il peut aller investir là-bas. combien il peut acheter ça. Comme il peut acheter la Jaguar. C'est son agent. C'est son agent. Et déjà, les, gens, les gens ont toujours des idées très fortes. Vous restez ça, vous pensez à, vous à 10 000. Lui, pense à 100 millions. Oui. Oui. Si je pense et 10 000 viennent je peux penser à 100 millions, 100 millions vient. Hum? Voilà. Donc peut-être que tu es dans le mauvais couloir. C'est pour ça que tes choses ne marchent pas. Il vous dire la vérité. Il m'en fout. Si vous voulez vous comprendre, vous ne comprenez pas. Il m'en fout. Je me suis levé ce matin. Dieu m'a donné une parole. Il a dit Level up. Je suis resté dans, Level up. Level up. Vois le revenu que tu as maintenant. Multiplie ça par 10. Voilà ton prochain objectif. Dans les deux mois qui arrivent. Je sais qu'il y en a qui vont faire ça. va marcher. Je sais qu'il y en a qui ont des résultats. Vous avez trouvé qu'on est quitté sur ma page. Voilà. Bonne journée à vous. Mettez un peu la musique de Siara. vous écoutez. Écoutez les paroles. Elle dit que l'ancienne moi est partie. Que les choses-là, je ne les ferai plus. Allez écouter les lyriques de la chanson Level Up. C'est pas seulement pour danser. Allez vous mettez les paroles, vous lisez. Prenez mon Google Translate, vous mettez, vous lisez. Elle dit que les anciennes choses-là sont passées. Je ne vais plus jamais les faire. Maintenant, je suis en train de m'élever. Lève-le, ça veut dire, élève ton niveau. Et toi-même, personne ne va élever ton niveau. Même ton mari ne va pas changer ton niveau. C'est toi-même qui va le faire. J'attends que, que mon gars me donne l'argent. J'attends que mon gars me. Attendez-les toujours. Attendez-les. Que ton gars, gars attend qu'il lui-même. Changez la déco de votre maison. Il y a des tapis que vous avez toujours voulu acheter. Tu as toujours voulu décorer ta maison comme un hôtel. Et te voilà toujours en tué. Tu as peur, dès que tu veux, tu as peur. Alors que tu viens te coucher là-bas, tu dors chaque jour. Ton lit bouge quand tu fermes la mousse, ton lit ça balance, ça va même tomber. Et vous à l'aise, s'il vous plaît. Je vous chauffe, attendez, pas. Bye bye. Aïe. <rire> Tu <rire> as hmm. travaillé le mindset. Bon, j'y vais, j'arrive. Bye.